Bonjour, Louise Bonjour, Michel Et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de Louise et Michel On a pas mal de choses prévues cette année Oui, la rentrée va se faire sur les chapeaux de roue et on espère que vous allez aimer les surprises qu'on vous prépare. Et en parlant de surprises, c'est... Bah. Qu'est-ce que c'est que ça Ouais, ça me surprend, c'est là depuis quelques temps déjà. Et avec toutes ces rumeurs, en plus, ces derniers temps, tu sais, d'un bar fantôme qui rôderait dans la bibliothèque, euh, je suis assez intriguée. Mais enfin, tu sais bien que les fantômes, ça n'existe pas A partir de septembre, nous allons retrouver notre partenaire adoré Game Impact pour une conférence le 19, à partir de 19h, sur les relations interpersonnages dans les jeux vidéo et si ces relations influent dans les interactions sociales réelles. On va enchaîner le 21 septembre à 11h avec quelque chose qui me concerne beaucoup puisqu'il s'agira de nos histoires et compagnie sur le terme des histoires décoiffées. Oui, en effet, ça te parle. Je me sens assez, oui, investi. Et oui. Et donc, le 11 septembre, on retrouvera l'atelier participatif Ramen Temich où les enfants pourront venir proposer des idées pour l'année, à partir de 15h. Et à 16h le même jour, vous avez le goûter des pingouins, où ils peuvent venir présenter les livres qu'ils ont lus pendant l'été, ou présenter des choses qu'ils ont envie de lire pour la rentrée. Mais en parlant de lire, Michel, c'est quoi tous ces albums-là bah, C'est Antoine Guillopé, ils sont tous ressortis. Mais qu'est-ce que ça fait là, en fait hein bah, je, je sais pas, c'est sur l'ancien bureau de Claire, ils sont réapparus d'un coup. Mais quelqu'un qui l'utilise, son bureau ah non Alors pour continuer dans la reprise du mois de septembre et de la rentrée, nous reprenons la sieste musicale qui sera ce mois-ci sur les Boys bands et les Girls Band, le 14 septembre à 14h, c'est facile à retenir. Et l'heure d'après, à 15h, c'est la reprise du Ciné des Habitants. Hey, hey hein. ça va Bah mince Bah, qu'est-ce que c'est mais. il y a un arrosoir plein C'est vraiment pas normal qu'il soit là. En plus les plantes, j'ai remarqué sont arrosées, alors que normalement elles Mais sont on un peu sèches. Non, je croyais qu'il y avait tout qui mourait normalement. Enfin, le 20 septembre à 19h, c'est la soirée jeu de rôle de la bibliothèque. Comme d'habitude, que vous soyez un débutant, un joueur super expérimenté, que vous ayez envie de jouer, d'être maître du jeu. Venez faire maître du jeu, tout s'il vous plaît. Vous êtes plus que le bienvenu et le 28 septembre, on a une journée de solidarité avec les familles migrantes, avec l'association Ancrage, de 14h à 18h. Ça va être super, venez, il y a plein de surprises qui se préparent pour vous. Parfait. Mais attends. Qu'est-ce qu'il y a Je crois que j'ai percé le mystère. Je sais qui est revenu et je sais comment vous le faire découvrir. Mais t'es sûre de toi, là Mais oui, je te dis que ça va marcher Mais arrête Mais si Attends, suis. Mais T'as vu Arrête Tire, tire, tire Pas trop Tiens Eh oui, c'est moi Je suis de retour